Salut les amis, hi people, I'm here in London, I'm, I'm giving a keynote and today I'm so delighted and so happy to be here on the front of all, all right. those people here right. and we are talking about happiness and optimism, it's a fantastic audience. So. Like I tell you, and like I say it every day in French, be happy and make it simple. Bye, bye, friends. Well. Read the subtitles, thank you. Bonjour les amis, c'est avec euh, le cœur rempli de joie et également soulagé que je viens de terminer ma conférence ici en Angleterre, à Londres, donc dont je vous disais euh, mon impréhension. Et donc je, je me balade ici euh, dans, dans cette salle dans laquelle j'ai eu l'opportunité là-bas, sur, euh, sur, ce, sur cette petite euh, scène-là, de parler à 103 personnes, 103 professionnels du monde de la conférence à Londres. Et euh, voilà, donc euh, bien entendu, j'ai répété comme un malade et bien entendu, même quand on répète comme un malade, il y a des choses que je n'ai pas faites telles que j'aurais voulu le faire. Il y a des choses même parfois que j'ai oubliées, mais heureusement, heureusement que l'expérience est là pour, pour m'aider. Certaines choses ont été improvisées, mais ça s'est super bien passé. Et puis, ben, écoutez, j'ai eu... Une standing ovation, donc c'est un réel soulagement, outre même le soulagement, mieux encore, c'est une réelle récompense que de voir le public se lever. D'ailleurs, je vois ici Adrien qui rentre dans la salle. Adrien pourra même en témoigner. Adrien, euh, comment, comment les gens ont réagi dans la salle ils ont très bien réagi. Tout le monde s'est levé, tout le monde a applaudi, tout le monde a compris ton anglais, donc euh, aucun souci par rapport à ça. Tu pourras même le faire plus tard. J'aime bien, j'aime Adrien. Aucun souci par rapport à ça, sous-entendu qu'il y a d'autres soucis, mais bon, ça s'en en parlera en off. Hein. Non, en tout était très, très, très bien. De très belles images. Ouais, lui, bon, lui, parlant pro, lui a fait de très belles images. Moi, je suis soulagé. Il est tout rouge, parce il fait chaud ici, il fait chaud. Voilà les amis. Donc vous voyez, donc, euh, je vous disais dans la vidéo précédente à l'aéroport que j'avais de l'appréhension. C'était quelque chose que, qui était pour moi justifié forcément, puisque les enjeux sont assez importants. Mais aujourd'hui, après avoir une standing ovation, mais vraiment ici, toute cette salle était remplie de gens. Et tout le monde s'est levé, des applaudissements, des cris. Voilà, ça a été enregistré, c'est rassurant, ça fait du bien. Euh, voilà, ça confirme que ce que je fais, c'est réellement ce que je dois faire. Et, euh, et voilà, c est, c est, c est, ça, ça m'élève vers le haut, ça augmente mes, mes valeurs, mes standards. Euh, voilà, je suis, je suis heureux. Voilà, je suis heureux, je voulais le partager avec vous. Les, tout le monde est parti aller manger, j'en ai profité pour vous parler à vous. Là maintenant, je vais aller manger. Et je vous dis, euh, à un moment donné, euh, comme d'habitude, je vais terminer. Mais avant de terminer, j'ai envie de vous dire, parfois on appréhende. Mais quand on s'est bien préparé et qu'on a confiance en soi et qu'on se dit que les choses vont bien se passer, quoi qu'il arrive, et surtout, qu'on prend du plaisir à faire ce qu'on en fait, eh bien, l'énergie se communiquera et très peu de choses peuvent foirer. Ou en tout cas, ce qui compte, c'est que l'audience n'a pas vu que les choses ont foiré. Il n'y a que vous qui le savez et c'est ce qui compte. Simplifiez-vous la vie, les amis. Vraiment, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Salut